Bonjour et bienvenue dans ce 11 11e épisode de Wheeler Express à la recherche du sel, où les wheelers d'Alsace vont réaliser près de 130 km dans la journée de Blois à Savonnières en passant par Amboise et Tours. Cet épisode est l'occasion de rencontrer le plus ornithophile des wheelers français, Philippe, qui sera accompagné de Michel pour nous faire découvrir les pistes Tourangelle. Il est 7 h du matin, Steve vient de nous rejoindre et nous accompagnera jusqu'à la fin du périple. Bonjour, j'ai rejoint les villes d'Alsace. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Blois <rire> Rien du tout, je connais pas. <rire> euh, jolie ville, euh, ambiance de merde. <rire> L'expression euh, partir à chat", et ben voilà, c'est bon idée. de Touraine avec l'accent <rires> les huileurs d'Alsace ont pris l'accent du sud après boire un amer amer on pourrait charger à charger non, ça Bah ah oui, attends. Déjà. on va manger on va recharger pendant une heure et demie puis après nous ferons ça le musée de De Vinci tu veux mettre des adjectifs, il est goulayant, il est souhaité. Pour eux, ça y est. Pour le petit peuple, ça Ça marche donc. Quand ça commence à plus tomber, les gouttes, et que ça tombe sur le bide, il faut faire quelque chose. Ça y est, ça va mieux. Il m'a guéri. Nous <rire> sommes au musée du Clos Lucet et euh, Paul-Louis va nous donner euh, toutes ses connaissances concernant Léonard de Vinci. Okay. Léonard le de Vinci, mais c'était une BD, non C'est pas celui qui fait les autoroutes Né le 15 avril 1452 à Vinci en Toscane, Léonard de Vinci est un maître des arts et des sciences florentin. Imaginant une multitude d'appareils et de machines révolutionnaires pour son époque, il illustre à lui seul l'esprit d'innovation qu'est la Renaissance. C'est dans le contexte des guerres d'Italie qu'il rencontre François Ier, qu'il invite à le rejoindre en France en lui offrant le château du Clos Lucet, dans lequel il finira ses jours en 1519. Et maintenant nous pénétrons le château. Je m'insère. C'est quand même mieux que le coumry. C'est typique de Léonard de <rire> Tu mets ta pièce, tu mets ton numéro, et ça tombe. Ça c'est de l'ingénierie. Hein. Est-ce qu'il faut mettre des pièces de 0 euro Tout à fait. Ouais. En fait là, tu mets un billet de 0 euro, mais il faut mettre deux euros. la logique. Eh. Léonard de Vinci, t'es pas con. <rire> ça là-bas, c'est d'époque. Château d'eau. Je suis sûr. <rire> Les grands portraits de l'histoire de France, ah. les Ah. d'Alsace Ah. ça le fait ah, ah, pris <rire> <rire> c'est bon, on mettre tes petits pieds comme ça en plus en dessous, c'est nickel. <rire> c'est dégueulasse, c'est juste dégueulasse. <rire> les grands portraits de l'histoire de France par les huileurs d'Alsace. Bon bah bonjour, <rire> ce sera lui le film directeur en fait. Ça va Ça va. Bah à bientôt hein Bah oui sans doute A <rire> <rire> la prochaine étape <rire> C'est la troisième C'est énorme Hop la gays et roule ma foule <laughs> so Can you, you This is come to die La minute ornithophile. Donc euh, sur cette portion du chien en ce moment, on peut observer le crabier chevelu, qui est une sorte de petit héron euh, assez rare dans le coin. Voilà, <rire> pour la minute ornithophile. <rire> la minute ornithophile. Oui, c'est pourquoi oh, c'est oppressant tes GoPro là <rire> Monsieur et Madame Nébourré en trois fils. Je ne sais pas. Derek, Tom et Jean. Dis-le <rire> bah ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> dis à voix haute, dis-le à voix haute Filme-toi <rire> Derek... Derek... Tom... Derek... Ah, D'accord. On, on, on commence Tom à comprendre Derek, <rire> <rire> Tom, Tom, Tom et... Jean... Et Jean. Directeur, j'en ai bourré, merci beaucoup. Ah, <rire> bon. On valide, on valide. On, on compris. Non, non, mais bon. <rire> il, il comprend vite, mais quand on lui explique plus longtemps, c'est bon. Hop, la gueule, c'est roule ma foudre. peut-être pas le temps, mais il y a des grottes. Des grottes à savonnières, des grottes pétrifiantes avec des stalactites. Et voilà. D'ailleurs, tu sais qu comment on fait la différence en Alsace entre stalactites et stalagmites En Alsace, non. Dans, dans le reste du monde, oui. oui. Bah, le stalactique tombe et le stalagmite monte. stalagmite il monte, cool. ah, okay. et le stalactique ça descend. C'est bon ça Après s'être restauré aux abords du Cher et de sa lumière si particulière, on a décidé de suivre nos deux tourangeaux et faire avec eux une petite nocturne dans la capitale du château de la Loire. Qu'est-ce que c'est La cathédrale Saint-Gatien Mais qui était Saint-Gatien <rire> Ah ouais c'est bon ça Parlez ça. Nous allons vous faire parler <rire> euh, 16, 16, 16 étages ouais. c <rire> c Encore une vidéo pleine de culture On va apprendre voilà. des choses Amis de la culture bonjour de la jeunesse tourangelle. Place de tout où il était beau vivre, surtout la nuit. Alors où est-ce qu'on va là Nous allons faire escale au Strapontin, n'est-ce pas euh, Peut-être histoire de faire un petit peu de musique, de boire un coup, de recharger les batteries avant d'aller de faire deux. Merci d'être venu, ravi d'avoir fait votre connaissance et puis à bientôt peut-être en voilà, Alsace. Merci les brûleurs d'Alsace d'avoir fait l'effort de, de faire une petite bonne nocturne avec moi et puis Michel. Hop là guys, et roule ma poule. me Thank <laughs> you.